Bonjour, je m'appelle Elena de Winter, je suis la coordinatrice du projet Getting Unstack. Le projet Getting Unstack a été monté par plusieurs projets européens et en tête en chef de file par le Théâtre de la Renaissance à Monteville pour répondre à un certain nombre de questions que la Renaissance et que les partenaires européens enfin, se posaient régulièrement. Donc ces questions sont celles autour de la migration en Europe, quel, quel récit ou comment renouveler le récit autour des migrations en Europe, comment euh, intégrer les personnes en situation de migration par l'art et quel rôle ont les structures culturelles dans l'intégration de ces personnes, de, de réfugiés, de personnes en situation de migration. Pour répondre à ces questions, nous avons décidé de travailler avec plusieurs partenaires européens. Il y a donc euh, un autre théâtre, donc il y a deux théâtres dans le consortium. C'est le théâtre Comedia à Cologne, en Allemagne, qui est un théâtre spécialisé jeune public et qui est très engagé dans, de, dans les questions sociétales et qui, euh, dans le développement des publics. Il y a l'Université de sciences appliquées à Turku et son département de, de pédagogie théâtrale. Et il y a un, une structure qui est un peu différente qui s'appelle Inocamp PL qui est une structure dirigée par un professeur de pédagogie à Gdansk, qui, euh, une, une structure qui met en place des méthodes de, de pédagogie innovantes. En plus de ces quatre partenaires européens donc, qui forment vraiment la base du, du projet, chacun des partenaires a plusieurs partenaires au niveau local ou régional. Il y a des partenaires sociaux, des associations qui viennent en aide aux personnes en situation de migration. Il y a des partenaires artistiques. Ainsi, le Théâtre de la Renaissance s'est associé à Amélie Clément, la directrice de la compagnie Le Ballon Vert pour monter une œuvre théâtrale et pour travailler sur la, la rencontre avec les personnes en situation de migration et pour toute une collecte de, témo de témoignages. Il y a l'Orchestre Régional de Normandie et l'Orchestre de Musique Expérimentale du DOC, qui sont les deux orchestres avec lesquels une œuvre musicale et théâtrale va être créée au mois de janvier 2022. Chacun des partenaires européens a ainsi plusieurs partenaires artistiques régionaux. Donc le, la société InnoCamp, par exemple, travaille également avec plusieurs théâtres en Pologne, Autour d'ateliers à destination de jeunes, de jeunes migrants. Les partenaires européens ainsi vont chacun créer une œuvre, une œuvre théâtrale ou musicale à la fin de, du projet. Et cette, cette œuvre sera créée après toute une période d'échange entre les partenaires, de mise en place d'une méthodologie. Euh, une méthodologie qui va aider ses partenaires à aller à la rencontre de réfugiés et de personnes en situation de migration. Et donc pendant un an à peu près, il y a eu régulièrement des échanges entre les partenaires européens, mais tout un processus de rencontre de chacun de ses partenaires avec des groupes de migrants et de réfugiés. Autour de différents biais, ça s'est fait par des associations, ça s'est fait par l'université à Caen par exemple, euh, par euh, dans des camps de migrants auprès de la Croix-Rouge. En Finlande, l'université travaille avec, des, bah avec la Croix-Rouge justement et des centres de langue où les migrants viennent pour apprendre le Finlandais. Ces rencontres sont le, le point de départ du projet et servent ensuite pour l'œuvre musicale et théâtrale qui va être créée par chacun des partenaires à la fin du projet. Ce projet a commencé en septembre 2020, alors forcément il n'a pas eu lieu tout à fait comme prévu initialement, euh, en raison de la crise sanitaire principalement, et ce projet est un vrai laboratoire. Il a posé des questions assez claires au début, autour de comment renouveler le récit autour des migrations en Europe, autour de l'inclusion de, de réfugiés et de personnes en situation de migration par l'art, et le fait de pouvoir de travailler avec des partenaires européens a permis de se poser de nombreuses questions, aussi de prendre conscience de certaines choses, notamment autour de l'interprétation et de la signification de certains mots et du coup de, de certaines situations et de tout ce qui en découle ainsi par exemple le mot migrant n'a pas du tout la même signification en, en Europe en France pardon et en Normandie notamment quand on parle de migrants on pense surtout aux migrants qui essayent de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre et en Finlande ou en Allemagne, ou par exemple en Allemagne, quand on parle de migrants, il peut s'agir de personnes qui viennent de familles, qui sont arrivées en Allemagne il y a déjà plus d'un siècle, mais qui ont toujours ce titre de migrants. Et cette prise de conscience a été nécessaire pour se rendre compte qu'on ne parlait pas forcément de la même chose, que les situations pouvaient être différentes, que le, le vocabulaire avait une importance fondamentale aussi dans ce projet et dans toute la réflexion qu'on qu peut avoir au niveau européen autour de ce récit qui, euh, qui accompagne la migration et qui est euh, d'une très grande actualité en ce moment.